Ah, bon, on ah, va faire le live hein. Là c'est sur Canal Plus direct, direct. Canal Plus Bon oh oh La rage. Oui, La oui. La. Voilà Voilà La. Voilà Voilà Voilà Voilà Voilà voilà, c'est gâté. Voilà, Cyril. Voilà, voilà, voilà. voilà. voilà, voilà. Un Guy. Sous les émotions. un mot voilà Voilà. C'est pas fini. encore un. Encore un. Encore un. Voilà. C'est pas fini. last Voilà. Last dance. dance. Un mot. Baby. Voilà. Un mot. No, no, no, demain... Toujours. Toujours. Toujours. Toujours. Toujours. Toujours. Toujours. Toujours. encore un. Ce n'est pas, pas fini, il nous reste encore un match, un match encore. Merci en tout cas du soutien, merci du soutien. Vraiment vous avez de la force, que ce soit ici, que ce soit les messages qu'on a reçus de tout le monde. Vraiment merci beaucoup. Il nous reste encore un match, un match à affronter la Tunisie. On va essayer de vous rendre fier, ramener la médaille et puis la coupe à la maison. On voilà, va tout faire pour. Vraiment merci beaucoup, merci, merci, merci, merci du soutien. Merci du soutien, continuez encore à nous soutenir. Demain, demain, demain rendez-vous devant vos télé partout partout, faites partager à tout le monde, tout le monde que tout le monde vienne. Tout le monde nous encourage. Voilà. Ah, ouais, merci. Ouais, on ouais. a ouais. Ouais. un mot pour finir. Euh, non, voilà. on a besoin du soutien de tous les Ivoiriens pour le voilà. voilà. Demain, c'est l'apothéose, on a besoin de tout le monde. Voilà. Tout le monde, on veut pas des coachs, on veut des supporters, voilà. Merci, on est ensemble. Voilà, on est ensemble. Voilà, c'était le mot de la fin. On va vous laisser, puisqu'on doit se reposer. J'espère que vous vous comprendrez. On aura bien aimé rester un peu plus. Mais demain, Inch'Allah, on va rester plus longtemps. On va rester plus longtemps pour le live. Et comme ça, on va partager ça avec vous. Allez, à demain.